Alors ce matin, quand même, nous avons euh, la surprise, euh, moi je ne m'y attendais pas, Donc, de recevoir au premier, au premier culte l'ancien président de la République du Bénin, le président Yahi Boni. Vraiment, nous sommes tellement reconnaissants à Dieu. Vous savez, tout à l'heure au premier culte, on a eu la visite de l'ancien chef de l'État du Bénin, euh, le président Yahi Boni. Euh, qui est venu au, au, à l'église tout à l'heure au premier culte, on ne sait pas, il nous a fait la surprise. Et, euh, et après là, on l'a reçu avec, avec mon épouse dans le bureau. Et j'étais choqué par ce qu'il me disait en fait. Il m'a dit, il était, euh, il rentre de Bruxelles, euh, il y avait un programme à Bruxelles. Et puis, euh, il m'a dit, j'étais il y a trois semaines, euh, deux ou trois semaines au Congo, Brazzaville. j'ai mangé avec le président et sa femme. Et puis je leur ai dit que quand je vais en France, je, vais, je dois voir le. Il a dit quoi le meilleur pasteur du monde. Enfin, pour lui, pour lui. Pour lui. Je dis en gros. Il me dit il me dit, vous n'avez pas idée. Je vous écoute, je suis connecté, je. Et je réalise que. Parfois, en fait, on n'a aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. On n'a aucune idée de l'impact que l'esprit opère. Je dis, waouh. Et il est resté plus d'une demi-heure il n'arrêtait pas de vraiment, si vous pouvez venir au Bénin, venez, venez réveiller le Bénin, venez, venez. Je dis, waouh. Wow. Donc, il me disait qu'il en a parlé au chef de l'État du Congo qui lui a dit, de quel pasteur tu parles Et quand il a dit, il veut que ça nous. Oh! Mais, mais, on les dit, mais on le connaît. L'a dit mais on le connaît. Donc le président du Congo me doit vraiment la, la légion d'honneur. Oui. Parce que, sans le vouloir, il y a des gens qui parlent bien du Congo à cause de moi. Et puis il y en a même qui pensent que les Congolais sont bien. Attention Juste pas selon l'apparence Juste selon l'esprit Mais En cas il avait beaucoup d'éloges Et puis là Enfin bref je me suis juste dit Waouh On ne se rend pas compte mais quand même Dieu, Dieu s'est souvenu de la francophonie Amen. Dieu s'est souvenu De notre génération Et à travers à travers ces campagnes de prière, à travers ces enseignements, à travers toute cette panoplie de programmes mis en place par l'Église, Dieu ne reste pas une personne. Dieu prépare une armée. Dis à la francophonie, je dis à la francophonie, il y a de l'espoir. Je dis que les ténèbres dans ces nations-là, en France, partout, ne régneront pas toujours. La lumière s'est levée et les ténèbres vont l'encaisser. Imaginant, il a dit tout à l'heure, le Bénin, c'est le vaudou. Il, il me dit, il faut que vous veniez libérer. Il faut que vous veniez. Il dit, on va venir. Il regarde, regarde, y a un niveau de manteau. Quelle que soit la manière dont les ténèbres habitent le pays, tu vas sourire. Tu es rentrer dans cette dimension.